Urhatsi mise à qui retire sortir mirror que mon en Et saint Maximin répondit aux lépreux Je suis l'apôtre de Dieu qui t'aime. Tu es pauvre et chichement vêtu, mais riche de l'amour sombente que le Seigneur te porte. Va, poursuis ton chemin en chantant des louanges envers le Dieu des hommes. On la bise n'arpelli Not really hot and that Dragal il vi bas son nom la... Je de Rouk, pour toi, pour toi, pour et pour avarde d'eau sale que non et sale heureux, Avec des souvenirs, Avec des souvenirs, Avec des souvenirs, Je vais, je m'en vais, je dessus. Je tester, même si la guinasse, si et avoir de dos que non. Non, il s'allure, il se logent, on il s'quiffe. a les analyses conduites par notre laboratoire indiquent que la pollinisation des plantes traitées par l'engrais d'Hardouine ne fera qu'accentuer la propagation de ces effets néfastes. Sa commercialisation doit être stoppée immédiatement. Avez-vous prévenu les autorités Of course Nous avons alerté le ministère de la Santé et the Agriculture, qui, hélas, n'ont pas accordé la moindre crédit au Avez-vous produit des documents et votre hypothèse <laughs> good good amy good good amy. Amy. <inaudible> a wet man. I have to say. I approve the president of the lobby, drug recycler. He looked and said, angry, a miracle, the centumberry gel and candy Les îles à de ce sont Ruston le se lever et taux. ni le relais en irait la vote il et ni c'est de, pas de mon nom, la Mais, mais, être là, il, il une est il va ma pas, le un tir On le où j'ai ma journée, il il x de goût, mel mel ne Et n'y s'est demandé, on sans la zira, c'est un fond Les enfants et les me en le dire. Un verre taille dans ce si, dans absence Sans fun limotel, on s'en s'en le s'en s'en s'en s'en s'en s'en le relais on irait s'en sur une s'en s'en s'en s'en la s'en ma fun Valille, rubé, nougat, funling on notre et il y a de local, il y a plus de de bûches, il y a plus de bûches, il y a plus de bûches, il y il il y il ça y pour le tournoi. Si vous pas, dans sa absence fin les mains et l'autre des sons